Salut les astros, bon ben voilà on est dans le jardin, aujourd'hui nous allons faire une petite observation solaire euh, donc vous reconnaissez euh, la lunette, euh, Donc, c'est la Messier Nano, hein, euh, la gamme Messier Nano de chez Bresser et c'est la 80 mm, euh, 642 de focale sur sa petite monture EQ1 hein, qui a été motorisée ici par mes soins. C'est un petit moteur 9 volts, voilà. Une petite commande euh, avec un petit potentiomètre, histoire de, euh, de pouvoir régler la vitesse. On va prendre la motorisation. Bon, je réglerai ça plus finement tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va observer le soleil et puis j'ai une petite caméra à vous présenter. C'est une, une caméra que j'ai gagnée en participant à un concours sur Facebook. Il s'agit d'une caméra, donc, noir et blanc. C'est la SV905, euh, SV905C. SV bon, 905 Dans la boîte, vous avez une chiffonnette et puis... Euh, un petit logiciel donc avec dessus SharpCap, ce voilà. logiciel gratuit pour faire de l'imagerie. Cette petite caméra a la, la particularité euh, d'être euh, une caméra euh, de suivi. Donc c'est une caméra avec une euh, donc un port euh, ici USB euh, euh, micro euh, micro USB je ne sais pas comment ça s'appelle les... et ici vous avez euh, le port pour euh, utiliser la caméra en suivi donc euh, pour pouvoir euh, la coupler avec euh, une monture motorisée vous avez ici également une bague euh, qui permet de euh, régler la, la distance focale alors bien sûr vous avez euh, un câble euh, d'alimentation vous avez ensuite le câble pour le branchement, euh, pour le, le suivi euh, le suivi, mais moi je n'ai pas de monture avec suivi hein, parce que pour ça il faut avoir une monture un peu plus costaud que la mienne, et ici vous avez également différentes bagues pour le back focus si vous avez besoin de recul vous pouvez utiliser ces bagues pour reculer un maximum la caméra, voilà Bon moi je vais juste utiliser euh, du coup le petit câble que voilà, Alors, je ne l'ai pas encore branché donc je ne sais pas euh, ce qu'on va avoir des surprises ou pas, je ne sais pas. Alors euh, l'équipement aussi pour faire du solaire si vous avez la possibilité c'est de mettre un petit parasol, ça permet d'une part de, de ne pas ébouillanter l'ordinateur. Le PC quand vous allez faire de, de l'imagerie et puis éventuellement bah pour pour vous hein, tout simplement. Bon. Quand on a plus de cheveux, il faut avoir un parasol hein, ou un beau chapeau. Mais bon, mon chapeau, je l'ai plus. Allez, on va utiliser ce petit câble. Donc, par contre, euh, il est assez court. Hop. Voilà. Je vais me mettre ici, sur le côté. Je vais donc maintenant choisir la caméra. Donc, ici, elle a été reconnue, hein, SV Boni SV905C. Donc, c'est ça qui est intéressant avec SharpCap, c'est qu'il reconnaît quand même pas mal de caméras. Hein voilà. Alors, maintenant, ben, il va falloir que je vise euh, The Sun, hein, le soleil. Donc, pour viser le soleil, j'ai une petite méthode sympathique qui permet de viser le soleil quand on n'a pas de euh, de viseur solaire voilà, je ne vais pas utiliser de viseur solaire alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais retirer la caméra Voilà. je n'ai pas besoin de la caméra pour viser le soleil avec une lunette ou un, un newton vous allez utiliser simplement eh bien, votre. Euh... ici je vais, j'arrive en bout de course Hop. je vais devoir faire un retournement qu'on appelle un retournement de méridien voilà hop par contre il faut que les câbles suivent sinon ça ne fait pas voilà on retourne le méridien et du coup mon porte oculaire il se retrouve en bas je le remets dans le bon sens alors vous allez utiliser l'ombre de votre lunette vous allez essayer de trouver une ombre qui correspond à peu près ici au sol à ce que vous avez ici j'ai le carré du porte-filtre euh, je suis à peu près bon maintenant je vais regarder dans le porte-oculaire sans oculaire tout simplement pour chercher le soleil c'est comme ça qu'on trouve le soleil ici de se fier aux, aux différentes euh, euh, luminosités et plus vous vous rapprochez du soleil plus vous voyez effectivement des, des petits jeux de lumière qui arrivent et puis paf, à un moment donné vous voyez le cercle du soleil dans le porte-oculaire directement voilà voilà qui est fait maintenant je vais mettre euh, la caméra voilà et là vous avez le soleil vous avez le soleil en plein dedans hein franchement c'est pas beau ça alors bien sûr il n'est pas du tout du tout du tout focalisé donc là je prends le petit euh, focaliseur euh, électrique que j'ai fabriqué et puis on va focaliser voilà, tout doucement tout doucement, tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement maintenant je vais euh, bloquer en ascension droite et je vais tout simplement ensuite euh, utiliser euh, le moteur de suivi pour faire en sorte que l'image reste bien reste bien ici centrée Alors, par contre on va peut-être faire euh, un petit réglage de vitesse on va déjà baisser la vitesse à zéro, voir dans quel sens il défile. Donc voilà, ça défile par là, dans cette direction-là. Donc hop, on va accéder, on va tourner dans l'autre sens pour essayer de revenir en arrière. Voilà, donc le soleil revient en arrière. la vitesse tout doucement pour faire en sorte qu'il ne bouge quasiment plus ou presque alors euh, oui alors on va faire des réglages au niveau euh, bah, du temps d'exposition pour essayer de récupérer une image quand même un peu plus euh, beaucoup plus sympathique beaucoup moins euh, Cramé, parce que là c'est un peu cramé quand même. Donc l'exposition, on va mettre le gain à zéro, voilà, tout simplement. Pas besoin d'augmenter le gain pour du solaire. On va juste jouer sur le temps d'exposition. Et puis essayer ensuite de faire un réglage ici. Alors vous avez ici cette courbe, euh, la courbe de l'histogramme. Vous avez la ligne blanche qui est la ligne de la lumière blanche. Vous avez le rouge, le vert et le bleu qui sont décalés par rapport à tout ça. Donc ici R, G, B, on va régler le rouge pour descendre le rouge. Voilà. Puis le green, donc le vert un tout petit peu. On va monter le bleu un peu. Voilà. Donc déjà on a une meilleure euh, meilleure image. On va réduire aussi ici la euh, zone de capture. Alors 600, ouf, ça peut être pas mal. Donc on va ici se balader, on va essayer de voilà, retrouver notre tâche solaire, ici. Voilà. Moi ouais, ça me semble pas mal, hein. franchement. Euh, C'est pas mal. Alors, il y a quand même pas mal de vent. Oula, j'ai mon... <rire> bon, parasol qui se fait la malle il ouais, y a beaucoup beaucoup beaucoup de vent hein. bon bah du coup euh, je crois que j'ai perdu euh, <rire> j'ai perdu mon image ouais un petit peu voilà bon ça va elle était pas bien loin voilà notre petite caméra euh, sv euh, 905c bon elle vaut ce qu'elle vaut hein pas l'air d'être super super hein. en termes de de définition c'est pas ça j'ai déjà eu le meilleur résultat bien sûr avec la, la SV305 euh, de chez toujours SV Bonny bon. c'est peut-être pas non plus une caméra faite pour du, du solaire hein, en fait en définitif mais bon on a quand même une petite image, donc je vais faire une petite petite capture. Je vais lancer une capture rapide. Voilà une capture de 1000 frames. Oh là, là là là là là le vent. Oh là là là là Donc euh, il y a à peu près une dizaine de, de tâches dans ce dans ce groupe. Hein, on, on peut voir que c'est un groupe avec des tâches, avec des, des pénombres asymétriques. Elles sont pas euh, elles ne sont pas, euh, comment, comment dire, euh, iso euh, sur, tout, euh, sur tous les bords. Il y a des bords plus éloignés, des bords beaucoup plus proches euh, du, du noyau central de, de l'ombre. Euh, ce qui en fait un groupe euh, classé euh, FAO. Par contre, il y a une, une zone active euh, assez, assez puissante euh, avec beaucoup de, de facules, hein, des, euh, des zones faculaires. Euh, des filaments, c'est une esp espèce de petits filaments euh, qui marbre la surface du soleil, euh, des marbrures lumineuses, euh, bien blanches. Et euh, <rire> je dis bonjour à mon petit-fils là, qui est là-bas, qui vient d'arriver. Euh, je vais lui faire un gros bisou, j'arrive. Ça va mon petit lapin Tu bien mon loulou Oh, alors oh. Tu viens par là Regarde ce que je fais, regarde ce que papy est en train de faire Il regarde quoi Il regarde oh, Le soleil, regarde Regarde pas le soleil avec tes yeux, hein, mon lapin C'est dangereux, ça fait mal aux yeux D'accord Par contre tu peux regarder sur l'ordinateur Regarde le pas. Il est là Regarde, tu le vois oui, elle Parce que, regarde, j'ai mis la lunette. La lunette est en train de regarder le soleil. Et puis j'ai mis une petite caméra. D'accord Elle est où là Elle est là Regarde. Ici. Tu la vois Et là, là aussi. Ah, bah oui, ça, c'est la caméra. Euh, <rire> c'est la caméra de l'ordinateur de pour faire coucou. Bah oui. <rire> bah oui. Tu veux voir, maman hein Allez. Bon, excusez-moi, petite interruption. <rire> Mais oui, Maurice, moi aussi je t'aime. Eh hey, viens, viens faire ton câlin. Voilà. Gros Momo. <rire> alors, euh, bah, alors hop. du coup, euh, j'étais en train d'expliquer que cette tâche... Hop, on va essayer de la remettre. Ici. Voilà, cette tâche... Donc il y a une dizaine de, de tâches. Euh, C'est une... Euh, une, un groupe qui est classifié euh, FAO sur la, euh, la classification euh, Macintosh Zurich donc là j'avais fait une petite vidéo hein, sur la classification Macintosh Zurich pour vous expliquer ces, euh, ces, ces, ces trois lettres FAO hein. euh, c'est assez simple mais euh, voilà, il faut juste retenir les choses Hop, on va en faire venir le soleil dans le bon sens voilà, hop, et on va. Voilà, ici on les voit bien là, les, les facules, hein. toutes ces euh, toutes ces zones actives. Magnifique. Franchement, euh... alors toutes toutes toutes ces tous ces contrastes. Euh, blanc, gris, noir, tout ça ce sont des contrastes dus à, à la température de surface hein, au niveau de la, la, la photosphère euh, euh, quand c'est plus sombre, et eh bien c'est plus froid tout simplement quand c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus lumineux c'est plus chaud tout simplement Voilà. Bon, alors on va essayer de trouver un autre groupe, je sais que, bon, là, il y a 3000, euh, 3030 euh, donc cette euh, cette euh, ce joli groupe et puis vous avez aussi 3031 euh, qui est un petit groupe, j'espère qu'on va y réussir à le choper c'est un petit groupe de avec quatre tâches et euh, une, une, une, des pénombres dites euh, rudimentaires donc on n'arrive pas vraiment à les cerner elles sont rudimentaires, c'est à dire qu'elles ne sont pas tout à fait formées parfois elles sont... Elles sont en déliquescence, elles ne sont, elles sont pas terribles, elles sont très difficiles à percevoir. Euh, C'est un groupe également de très petite taille, encore plus petit que 30 000, enfin 3030. Euh, C'est un groupe classifié DRO. R pour rudimentaire, hein. tout à l'heure FAO, A pour asymétrique au niveau des pénombres. Alors on va essayer de, de la choper. Je vais essayer de voilà, je vais dévisser. Ma petite vis d'ascension droite et je vais essayer de faire. Alors on va essayer de la choper. Je sais pas trop. Ah oui, elle est là. Alors là, elle est là ici. Alors vous voyez ici au niveau de ma souris. C'est une toute toute toute petite zone, pas très active mais qui... Enfin, qui n'est pas très active. <rire> on, a vite, euh, on a vite pensé qu'une tout, tout petite riz comme ça sur la surface du soleil, c'est rien, c'est ridicule, mais ça c'est aussi gros que la terre, hein. euh, quasiment. Donc voilà cette petite zone, euh, une zone des héros et FAO c'était l'autre groupe. Hein. Donc c'est un tout petit groupe de quatre tâches. Ah. C'est quoi T'as un trou dans ton pantalon Bon, eh bien, écoute, on va dire au revoir aux, aux copains. Tu dis au revoir oui. ben, Ils sont là, ils sont derrière euh, de, de leur ordinateur. Tu leur dis au revoir C'est <rire> nous Ah, c'est que nous Mais non, ils sont là-bas. Je te le dis. Allez non, moi et quoi D'accord, il n'y a que nous deux. Les a, autres ne euh, sont, de sont nous. pas là. Il y a deux nous. Il y en a un là et puis un là. <rire> Allez, salut, là. salut les amis. Ciao. Au revoir. Au revoir.